Salut, bienvenue sur Je bosse tranquille, j'espère que tu vas bien. Donc, dans cette vidéo, on va corriger ensemble un exercice type BAC de physique chimie euh, sur les chapitres interférence et intensité sonore. C'est un exercice qui s'appelle de la musique dans le calme et dont tu peux retrouver l'énoncé sur l'abolissé. Allez, c'est parti Voilà, on va tout de suite aller voir l'énoncé, du coup. Tu vois, c'est un exercice récent en hein, 2021, donc tiré du bac euh, SI. Alors, il est censé durer 30 minutes. Bon, je t'avoue, souvent sur les bacs SI, c'est un peu court, 30 minutes. Moi, je partirais plutôt sur 40-45 si j'étais toi. Alors, tu vois les petits mots clés, donc, qui font référence au chapitre intensité sonore, atténuation géométrique, interférence, etc. Et alors, petite particularité dans cet exo, il n'y a pas de paragraphe d'introduction, de mise en contexte. Bon, il y en a un petit après au niveau de la première partie, mais peu importe. On arrive directement aux données. Voilà, donc je t'ai passé en, en jaune, là, les toutes les données que je considère importantes, tu vois l'intensité sonore de référence. Ensuite, on te donne un modèle de l'atténuation géométrique. Euh, voilà, donc ce, ce modèle de l'atténuation géométrique, il revient en fait à utiliser cette, cette formule-là, tu vois, qui fait le lien entre i. Et euh, x, en fait, c'est-à-dire i c'est l'intensité sonore et x c'est la distance à laquelle on, on se place par rapport à la, à la source. Tu vois que x est au dénominateur, donc quand x, euh, quand x euh, augmente, pardon, <rire> i diminue. Voilà. Ici tu as une phrase, donc si l'écart de niveau d'intensité sonore entre deux sons, etc. Bon, celle-là je ne sais pas trop pourquoi on la donne, parce que, en tout cas moi je n'ai pas eu à l'utiliser et ensuite on te donne la célérité du son dans l'air, donc 340 mètres par seconde, et on arrive directement à la première partie. Donc, un musicien s'entraîne sur sa guitare, il se trouve à une distance d1 égale 1,0 m du haut-parleur, considéré comme une source de puissance constante. Donc, puissance constante, ça va être intéressant pour la suite, c'est pour ça que je l'ai surligné en jaune, Émettant de façon équivalente dans toutes les directions, bon, ça aussi ça peut être intéressant, mais il ne faut pas abuser non plus sur le, le surlignage, donc, soucieux de protéger, de protéger son audition, il utilise un sonomètre et mesure un niveau d'intensité sonore L1 égale 85 dB, décibels. Il aimerait réduire son exposition au bruit. Il trouve qu'il prend trop de bruit, il considère que c'est trop pour lui. Du coup, on arrive sur la première question, et on te demande de citer deux options qui s'offrent à lui pour justement réduire ce, ce niveau d'intensité sonore. On te demande de justifier aussi, attention. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme réponse, en tout cas voilà ce que, je te, ce que je te propose. Donc tu vas avoir deux options, hein, comme c'est demandé dans l'énoncé. Donc tu vas avoir la première, c'est euh, s'éloigner du haut-parleur. Okay, donc ça, ça paraît, ça paraît évident, mais c'est bien une option. Et ça correspond à ce qu'on appelle l'atténuation géométrique. Alors l'atténuation géométrique, je te l'ai remise dans la marge, hein, tu vois le code couleur, tout ce qui est dans la marge en rouge, ça correspond au cours. Donc, pourquoi géométrique Parce que, en fait, l'atténuation géométrique, du coup, elle varie euh, avec des grandeurs qui sont, bah, pour le coup, géométriques. Donc, par exemple, ici, c'est la distance euh, par rapport à la, à la source, par rapport à l'émetteur. Ensuite, il peut aussi mettre des bouchons d'oreilles. Bon, là, ça s'appelle l'atténuation par absorption. Pourquoi absorption C'est parce que tu vas mettre euh, un objet, un matériau, qui va absorber tout ou partie du son euh, entre l'émetteur et le récepteur. Voilà. C'est le principe. Pareil, je te l'ai remis dans la marge, atténuation par, par absorption. Alors bien sûr, ici, petite remarque, hein, il aurait pu tout simplement baisser le volume, euh, sauf qu'on te dit euh, que la, la puissance de la source est constante. Puissance constante, ça veut dire qu'on reste à, à un volume constant, donc ce n'est pas une option ici. On va passer du coup à la question 2. Calculer l'intensité sonore I1 associée au niveau d'intensité sonore L1. Donc le niveau d'intensité sonore L1, on te le donne ici, 85 dB, il va falloir remonter à l'intensité sonore associée. Bon, comment on fait ça En fait, il va falloir utiliser une formule du cours. Donc cette formule, je te l'ai remise dans la marge dans la marge ici, tu vois, c'est L égale 10 log de I sur I0. Voilà, donc là il faut juste adapter un petit peu avec les indices, tu vois, L1, I1, mais sinon c'est la même formule. Et on va dérouler. Jusqu'à isoler I1, tu vois, I1 qui est dans le log, donc il va y avoir des petites, petites étapes pour le sortir de là. Allez, on descend application numérique après. Donc première étape, en fait, je te conseille de toujours mettre ton inconnu à gauche. Donc tu vois, le gros morceau log i1 sur i0, je l'ai fait passer à gauche, mais c'est le même hein, sinon Il n'y a rien qui a changé de spécial. Juste un truc, c'est on a fait passer le 10 de l'autre côté. Tu vois, c'était x 10, donc ça devient divisé par 10. Donc on a l1 sur 10. Voilà, donc, pour passer de cette ligne-là à cette ligne-là, donc de là à là, euh, ben, en fait, on va devoir enlever le log. Comment on enlève le log en, en appliquant 10 puissance. 10 puissance des deux côtés. Donc, si tu veux, tu peux te rajouter une petite étape. bon Moi, j'essaye de ne pas la mettre, celle-là, parce que je trouve qu'elle fait perdre du temps, surtout quand on a des expressions un petit peu longues, comme ici. Donc, tu vois, en plus, tout ça, ça vient en exposant. Donc, I1 sur I0 euh, égale 10 puissance L1 sur 10. Voilà. Donc, le principe, ici, c'est que le... 10 puissance et le log vont se simplifier. D'accord Donc, euh, côté gauche, il va te rester seulement euh, I1 sur I0. Et ici, ben, ça ne bouge pas. Par contre, il hein, n'y avait pas de log, donc ça ne bouge pas. 10 puissance et L1 sur 10. Voilà, et dernière étape, tu fais passer le I0 de l'autre côté. Hein, comme ici, tu te divises, ben, ça va devenir multiplié par I0. Tu vois ce qu'on retrouve ici. Voilà, là, tu trouves l'expression littérale euh, de l'intensité de sonore, donc I1. Donc, tu peux passer à l'application numérique. Voilà, dans cette application numérique, hein, tu fais toujours attention aux, à la notation scientifique, aux chiffres significatifs et à l'unité, bon, toujours pareil. Voilà, on reprend l'expression littérale qu'on a là et on remplace par les valeurs. Donc, I0, c'est 1,0, 10, 12 et L1, c'est 85. Voilà, tu peux regarder la calculatrice, ça donne 3,2, 10,4. Attention, l'unité de l'intensité, c'est Watt par mètre carré. Watt, euh, mètre moins 2. Voilà. Voilà pour la question 2, on va passer à la question 3, déterminer à quelle distance du haut-parleur il doit se placer, donc toujours le musicien, hein, afin d'être exposé à un niveau d'intensité sonore L2. Alors, il est à 85, pour l'instant il veut passer à 75. Okay bon, cette question posée comme ça, elle ne paraît pas euh, très difficile, mais en fait tu dois faire le lien entre une distance, donc une nouvelle distance, et un nouveau, un nouvel... Euh, un nouveau niveau d'intensité sonore. Alors, en fait, ça ne va pas être évident. Tu vas voir. Il y, y a pas mal de calculs dans cette question. On va, on va rigoler, on va s'amuser. Et on va surtout essayer de bien détailler toutes les étapes. Alors déjà, la distance dont on te parle dans l'énoncé distance qu'on cherche, du coup, on ne te la nomme pas dans l'énoncé, on ne l'appelle pas. Donc moi, quand ça arrive, ça, je préfère me, me créer ma propre variable, ma propre grandeur, qui est que j'ai appelé D2 ici, donc ça paraît cohérent avec L2, mais parce qu'après, si tu ne l'introduis pas, si tu ne dis pas ce que c'est D2, ben on peut toujours se demander, ben, c'est quoi D2 voilà. Donc soit D2, la distance à laquelle se placer, etc., pour être exposé au niveau L2. On va commencer par appliquer la même formule que tout à l'heure, donc L égale 10 log de i sur i0, sauf que ici c'est avec des indices 2, L2, i2. Et là je vais dérouler, on va expliquer tout ça. Alors jusque-là. Bon, de là à là, qu'est-ce qui s'est passé En fait on a juste remplacé i2 par p sur 4 pi des deux carrés. Alors pourquoi on peut faire ça C'est parce que tu regardes dans l'énoncé. Ici, on te donnait le modèle de l'atténuation géométrique. Du coup, on disait que quand la distance augmente, l'intensité diminue. Donc, tu as un lien, tu vois, entre l'intensité et la distance. Et tu as aussi la puissance qui apparaît, la puissance de la source, qui est considérée comme constante ici. Donc, tu vois, tu peux remplacer i par ça. Ici, x pour nous, c'est d2. Voilà. C'est pour ça que là, tu as p sur 4 pi d2 carré à la place de i2. Voilà. À part ça, il n'y a rien qui a bougé. Et de là à là. Ce qu'on a juste dit, euh, c'est que quand tu divises par quelque chose et que tu redivises par autre chose, ben en fait, tu, tu divises par le produit de deux Donc, si tu veux, je vais te mettre un petit exemple à côté. Donc, de là à là, c'est comme, voilà, si tu faisais ça, 1 demi, 1 sur 2, divisé encore par 3. Ça, ça fait 1 sur 2 fois 3. Bon, 1 sur 6, mais peu importe, ce n'est pas l'objet ici. Voilà, c'est le principe. Quand tu divises par deux variables, par deux expressions successives, en fait, tu divises par le produit de 2. Bon, je me répète. <rire> Allez, on passe à la suite. Donc du coup, tu as une expression littérale pour L2. Tu vois qu'ici, tu as L2 en fonction de D2. Okay tout le reste est, est constant. Tu vois, 10, P constante, 4Pi, I0, tout ça, c'est connu. C'est connu. P, bon, en fait, c'est pas connu, mais tu vas voir qu'on va pouvoir le, le, le remplacer par une expression connue. Voilà, donc comme on veut des deux, ben, en fait on va commencer par euh, ben, faire comme tout à l'heure, on va l'isoler, hein, on va essayer de l'isoler. même principe que tout à l'heure, hein, ton inconnu, quand elle est à droite, fais-la passer à gauche, même si elle est encore dans un gros morceau comme le log ici avec le... etc. Bon, comme tout à l'heure, même chose, tu fais passer le 10 de l'autre côté, donc ça te fait L2 sur 10 à droite. Pour enlever le log de là, à là, tu appliques. Donc, la fonction 10 puissance, donc pareil, tu peux te mettre une étape intermédiaire, mais là ça devient vraiment long, donc je te la conseille pas, je conseille de t'habituer à passer de là à là. Donc, tu obtiens ça égale 10 puissance L2 sur 10. Alors, comment, comment isoler D2 carré déjà, euh, donc ça c'est une, une astuce de maître Jedi. Regarde, si tu as une donc ce genre de configuration, en fait, tu peux dire que d2 carré et 10 puissance l2 sur 10, ben, en fait, tu peux les, les switcher. Moi j'appelle ça switcher, mais tu peux les intervertir. Et donc d2 carré va prendre la place de 10 l2 sur 10, et 10 l2 sur 10, pareil, va passer en dessous. Alors si tu n'es euh, si pas trop à l'aise avec euh, ce truc-là, tu peux aussi faire un produit en croix. C'est-à-dire que 10 puissance l2 sur 10, tu te le mets sur 1, et finalement, là tu vois, ça va donner 4pi, d2 carré I0, fois 10 puissance L2 sur 10, égale P fois 1. Voilà, donc tu peux te mettre cette étape intermédiaire, et ensuite tu fais passer le 4pi, le I0 et le 10 sous le P, puisque c'est des multiplications, donc tu divises. Voilà, plusieurs façons de faire. L'astuce que je te conseille, hein, de switcher euh, cette grandeur, et de la remplacer par celle-là, enfin d'échanger de, voilà, les deux, c'est quand même une astuce euh, qui est sympa quand tu as ce genre de configuration de calcul. Donc on tombe sur d 2 carré égale ça. Voilà. Alors là, il y a un petit souci, entre guillemets, parce que ce serait bien de prendre la racine de ça, donc dire d2 égale racine de ça, mais pour l'instant, on ne va pas le faire. Alors pourquoi C'est parce que P, ben c'est quoi P en fait P, on sait que c'est une constante, mais on ne la connaît pas. Donc... Euh, c'est-à-dire que là, tu ne peux pas faire d'application numérique. Si tu ne connais pas P, a priori, même si tu isoles D2, ça ne sert à rien, parce que tu bah, P, on ne peut pas la remplacer. Quoi. Donc il va falloir trouver une façon de calculer P, en tout cas de la remplacer par une expression littérale. On va réutiliser le modèle de l'atténuation géométrique. Donc, tu vois ce qu'on a fait ici pour remplacer I2. Donc, I2, on le remplace par ça. Mais on peut faire pareil pour I1. I1, c'est aussi égal à la même chose, mais attention Respecte, respecte les indices hein, I1, D1 du coup. Voilà. Alors ça c'est intéressant, parce que I1, on l'a calculé à la question précédente, et D1, ben, on te la donne dans l'énoncé c'est 1,0. Donc tu vois qu'à partir de cette expression-là, on va pouvoir trouver P. Alors, ici, ce qu'on va faire, on ne va pas remplacer I1 par 3210 4 qu'on a trouvé à la question précédente, c'est-à-dire on ne va pas la remplacer par sa sa valeur numérique. Alors pourquoi C'est pour ne pas faire d'approximations successives euh, sur les différentes grandeurs, on te, enfin sur, sur D2 qu'on te demande de calculer, parce que si tu remplaces I1 par sa valeur ici, bah tu vas finalement euh, <coughs> accumuler les, les approximations. Donc il vaut mieux prendre l'expression littérale. Alors tu vas voir que même en prenant l'expression littérale, ça va être encore mieux, parce qu'il y a plein de choses qui vont se simplifier par la suite. Voilà, donc I1, on va le remplacer par I0, euh, 10 puissance L1 sur 10. Voilà. Et de l'autre côté, pour l'instant, ça ne va pas bouger. Voilà. Donc ça, tu l'as ici. Voilà, c'est ce que tu as ici. Ensuite, bah, là, tu vas juste te faire passer 4pi d1 carré de l'autre côté. Donc tu multiplies et tu obtiens P égale 4pi d1 carré 0, etc. Voilà, donc ça c'est ton expression littérale de P, et si tu regardes. 4 pi, c'est une constante, d1 tu connais, i0 aussi, et 10 puissance l 1 sur 10 on connaît. Donc là on pourrait calculer la, la valeur de P, valeur constante de P. Bon, ce n'est pas l'objet de la question, donc en fait on va garder l'expression littérale de P, et on va l'injecter dans, euh, dans d2 carré. Alors je te rappelle d2 carré. On en était là, hein. c'est-à-dire qu'on avait D2 carré qui était égal à ça, et on se demandait P, on va le remplacer par quoi Maintenant on sait. P, on va le remplacer par ça. Tu vois, ce, ce, ce terme-là, on le retrouve ici. Voilà. Alors pourquoi on peut remplacer P dans le calcul de... Enfin, pourquoi le P qu'on a trouvé avec euh, cette, euh, cette expression-là, qui fait le lien entre i et D1, pourquoi on peut le réutiliser dans D2 bah, C'est parce qu'on te dit dans l'énoncé que P est constante. Donc le P qu'on trouve là, on peut bien le réutiliser dans le calcul qu'on avait commencé avant. Petit détail. Euh, donc là, je vais aller jusqu'à l'application numérique. Et voilà, il n'y a, a pas grand-chose à dire ici, à part il euh, y a plein de choses qui vont se simplifier. 4pi, 4pi. Voilà. I0, I0. Et là, une petite règle de calcul. Donc, c'est A puissance B sur A puissance C égale A puissance B moins C. Donc, tu vois, 10 puissance L1 sur 10 sur 10 puissance L2 sur 10, ben ça va donner 10 puissance L1 sur 10 moins L2 sur 10. Du coup, comme c'est sur le même dénominateur, L1 moins L2 sur 10. C'est comme ça qu'on obtient cette relation-là. Voilà. Ensuite, ben, là, pour le coup, on peut prendre la racine. Bon, on aurait pu le faire tout à l'heure, mais je ne l'ai pas fait pour ne pas avoir une racine qui traîne. Pas ça j'aime pas ça, les racines qui, de 3 km. Donc tu vois, on aurait eu la racine ici, la racine là. Bon, C'est un peu, un peu dommage, ça fait déjà des calculs énormes. Bon, racine de tout ça. Donc, de là à là, bon, j tu vois toutes ces petites précisions ici. Elles sont en rapport avec les équivalences que je mets là. Il vaut mieux se, se concentrer sur le calcul principal. Ça, ça pourrait être l'objet d'autres vidéos. Donc... Là, ce qui est intéressant, bon, tu peux déjà faire ton application numérique ici, mais on va pousser un petit peu, c'est-à-dire que le d1 carré et la racine, bah, tu peux les ils vont se simplifier. Donc là, tu utilises encore une petite règle de calcul. C'est racine de AB égale racine de A fois racine de B. Voilà. Du coup, tu as racine de d1 carré d'un côté et racine de 10 L1 moins L2 sur 10. Et racine de d1 carré, ça fait, euh, ça fait d1. Alors normalement, ça fait valeur absolue de D1, mais euh, comme D1 est positive, c'est pour ça que je l'ai mis là, bah, ça fait D1. Voilà, donc tu obtiens ton expression littérale de D2. Donc, tu vois, c'était un peu long, un peu costaud. quoi. Un peu long dans le... dans le, juste au niveau longueur, mais aussi un peu costaud au niveau euh, des... du... du raisonnement. Quoi. Il y avait P constante, il y avait l'atténuation géométrique, il y avait des règles de calcul, voilà. un, petit peu le... un petit peu le bordel. Quoi. Ah, je, passe, euh, je vais passer quand même à l'application numérique après tout ça. Voilà, donc tu vois, on remplace D1 par 1,0, L1 c'est 85, L2 75, donc pas de souci, on trouve 3,2 mètres. Voilà. 3,2 mètres. Ok, bon on a fini la question 3. C'était la grosse question de, de l'exercice. Une autre, la dernière est pas mal aussi, mais celle-là était vraiment, euh, vraiment longue. Alors, deuxième partie, le musicien fait l'acquisition d'un casque anti-bruit actif. Le casque détecte les ondes entrant dans le casque et émet une autre onde sonore en même temps. Dans certaines conditions, le porteur entend un son atténué. Bon, ça, Là, on te parle des casques anti-bruit classiques, c'est-à-dire comme les buzz. Et... Il y a plein de casques maintenant qui font, qui font ça. Alors Une simulation de l'enregistrement du son euh, au niveau de l'oreille du musicien est proposée en annexe. Okay. L'annexe elle est ici. Donc, ça c'est la, la tension en ordonnée, donc tension en fonction du temps, et cette tension, tu vois que sa bon, représentation graphique, hein, c'est une sinusoïde parfaite. Donc, ça, on va s'en servir dans la question suivante. Voilà, justifier que le son est audible par l'homme. Alors, déjà, avant de répondre à la question, là il faut que tu connaisses la condition pour que le son soit audible par l'homme. En fait, c'est que la fréquence du son soit comprise entre 20 Hz et 20 kHz à savoir. Ok, donc comme c'est la fréquence qui nous intéresse ici, euh, ben, il nous faut ressortir une petite formule. F égale 1 sur t, je te l'ai remise dans la marge ici, parce que bon tu es censé la connaître depuis longtemps, mais euh, c'est quand même une formule qu'il faut avoir en tête comme ça. C'est quand même du court. Euh, et là on va aller voir. On va directement passer à l'application numérique, mais pour faire cette application numérique, on va avoir besoin d'utiliser la figure qu'on t'a donnée, l'annexe. Alors comment on fait pour mesurer une fréquence En fait, sur ce genre de document, on ne peut pas. On va mesurer une période plutôt. Donc on va mesurer T. C'est pour ça qu'on a besoin de la formule. Alors, il y a une, une, une, un principe, si tu veux, quand tu peux mesurer plusieurs périodes, fais-le. C'est-à-dire que tu vas gagner en précision. Là, ça ne va rien changer parce que la courbe passe, enfin, ils sont fait exprès, en fait, c'est bien fait pour que euh, le, la période de cette sinusoïde, euh, elle est, genre, comment dire, la période, tu peux la mesurer entre plusieurs points, c'est-à-dire qu'on pourrait la mesurer entre là et là, entre là et là, entre là et là, bon, tu vois qu'en fait, ici, ils se sont arrangés pour que, ici, ça parte bien de zéro, et que, ici, ça fasse pile poil une milliseconde. Bon, ça n'arrive pas tout le temps, ça. Donc, dans ce cas-là, que tu mesures trois périodes ou une période, ça va revenir au même, mais je préfère te donner la méthode qui permet d'avoir une meilleure précision en général. Euh, donc là, tu vois, j'ai pris 3T, c'est-à-dire je suis parti d'ici, donc une période, deux périodes, trois périodes, 3T, et 3T égale 0,003. C'est en seconde, donc on peut dire aussi 3 millisecondes. Donc tu vois, d'après le document réponse, 3t égale 3,010.3, et là tu dis juste donc t égale, voilà, tu divises par 3, on comprend ce que tu fais. Voilà, donc là il y a juste à reprendre cette formule-là, tu remplaces t par ce que tu viens de trouver, ça te fait 1,010 puissance 3 Hz, et moi je suis allé jusqu'à 1,0 KHz, 10 puissance 3 Hz c'est KHz. Pourquoi C'est pour pouvoir mieux comparer aux critères qu'on a dit avant, donc 20 Hz, 20 KHz, euh, bon... C'est pas obligatoire. Donc là, tu remets bien le critère. Voilà. Finalement, là, je tout à l'heure, je l'ai sorti à l'oral, mais je ne l'avais pas écrit pour l'instant. Et je te l'ai remis dans la marge parce que c'est quand même du cours, ça. Voilà. Voilà, c'est tout. Allez, question 5. Sur le document réponse, toujours. Tracer la représentation du signal que devrait émettre le casque pour que le porteur n'entende pas de son. Nommer précisément le phénomène mis en jeu entre les deux ondes sonores. Alors, on va revenir là. Donc voilà ce que je te propose avant d'aller sur le document réponse, faire une petite phrase, une petite phrase d'intro pour expliquer un petit peu ce que tu fais. Bon, c'est toujours bien. Pour que le porteur n'entende pas de son, il faut que les ondes émises par le casque soient de même amplitude. Okay. et en opposition de phase par rapport aux ondes entrantes. Donc ça, c'est euh, ce qui se produit quand tu as des interférences destructives, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies la même amplitude. Donc je vais afficher la figure pour que tu vois en même temps. Voilà, donc tu vois, on a le signal qui est donné dans l'énoncé en gris, et le signal que le casque doit émettre pour que les deux s'annulent. En fait, c'est-à-dire si tu ne veux pas avoir de son, si tu veux avoir zéro au final, il faut que le, le signal euh, émis par le casque ben, annule le premier. Donc Pour l'annuler, il faut que quand tu fasses la somme des deux, ben, ça fasse tout le temps 0. Tu vois que si tu prends ce, ce point-là et ce point-là, donc tu dis par exemple là c'est 10, ça c'est 12, tu vois, ben, ouais, 12 plus moins 12, 0. Bon, si tu regardes ici, bon ça fait 0 de toute façon, mais si tu regardes là aussi, entre là et là, bon, je sais pas, je dis au hasard, mais hein, ça fait quoi ça fait 7 plus moins 7, 0. Voilà. Si tu fais la somme en chaque point euh, opposé, ça fait 0. Donc le signal obtenu, ben c'est 0 aussi. Voilà. Donc là, il y a deux choses à dire, tu vois, euh, de même amplitude. Donc l'amplitude ici est la même, donc là et là. Et en opposition de phase, opposition de phase, ça veut dire que quand tu as un point ici en positif, ben tu as le, le même entre guillemets, mais en négatif de l'autre côté. Voilà. Et interférence destructive, je te l'ai remis dans la marge parce que c'est une notion de courant. Voilà, c'était tout ce qu'il fallait dire pour la question, euh, question 5. Allez, on y va. Alors cette annulation du son rappelle une expérience à notre guitariste. En se plaçant entre deux haut-parleurs, le son entendu peut être très fortement atténué pour certaines positions de l'auditeur. Là il y a une info que j'ai trouvée importante, c'est les haut-parleurs étant branchés à la même source, ils émettent en phase. Tu peux, pour aller vite, hein, ça veut dire qu'ils émettent le même signal, dire exactement voilà, bien, bien au même moment. Donc la situation est modélisée par le schéma ci-dessous, le schéma est important. Bon, on te donne la valeur de D, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on n'a pas besoin après, 0, 2,04. Le musicien se place initialement à égale distance des haut-parleurs. donc ça C'est important parce c'est notre condition initiale. tu vois là Sur le schéma, on a l'impression qu'il est un peu plus à gauche. Mais en fait, c'est juste un schéma, donc <rire> la phrase te dit qu'il est, il est, il est au centre. Quoi. La taille de sa tête n'est pas prise en compte et la fréquence des deux signaux est de, signaux émis et de 1000 Hz. 1000 Hz, c'est la fréquence qu'on avait trouvée précédemment. Et la taille de sa tête, bon ça je ne l'ai pas souligné parce que ça me paraissait pas... De toute façon, si on, pas, si on prenait pas cette hypothèse-là, ce serait beaucoup plus compliqué. Quoi. Alors 6, justifier que le son qu'il entend à cet endroit a une intensité maximale. Alors là, il n'y a pas de calcul à faire, mais il y a quand même une explication assez sympa. Euh, là, bon, si on considère vraiment qu'il est au centre hein, sur ce schéma, tu vois que la distance parcourue par l'onde qui part du haut-parleur de gauche jusqu'à la tête et la distance parcourue par l'onde par qui part du haut-parleur de droite jusqu'à la tête, c'est les deux mêmes distances. Donc finalement, si tu convertis ça en ce qu'on appelle une différence de marche, pour connecter un petit peu au cours, on va dire que la différence de marche est nulle. Là, si tu fais la soustraction des deux distances parcourues, ben, tu trouves zéro. Donc ça, ça veut dire que tu vas avoir des interférences constructives au niveau de la tête du musicien, et du coup tu vas avoir une intensité, une intensité maximale. Alors les amplitudes qui s'additionnent qui et le, une intensité maximale. Donc on va essayer de.. On va essayer de rédiger tout ça maintenant. Voilà ce que je te propose. C'est une grosse. Grosse explication, mais qui reprend ce que je viens de dire. Donc, Lorsque le musicien est placé à égale distance des haut-parleurs, les ondes sonores provenant de chaque haut-parleur parcourent exactement la même distance. C'est ce qu'on a dit pour lui parvenir. Leur différence de marche, donc là, c'est intéressant d'introduire ce, cette notion de différence de marche parce que, du coup, tu introduis une notion de course, c'est pour ça que je te l'ai remise dans la marge, et alors nul. C est alors nulle. C'est ce qu'on a dit, puisque la différence de marche, c'est une différence de distance. Si les distances sont égales, bah, du coup, delta est, est égal à zéro. Donc en fait, on est dans un cas particulier où on a bien delta égale k lambda. delta égale 0. En fait, tu as delta égale 0 fois lambda finalement. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis avec k égale 0. Et alors voilà, ça, ça traduit déjà. Euh, donc, si tu as la différence de marche qui est un multiple de la longueur d'onde, déjà, ça veut dire interférence constructive. Donc ça, tu peux le caler ici. Donc les interférences sont constructives. Mais il y a autre chose, c'est que si en... Quand tu as des interférences constructives avec en plus k égale 0, ben, en fait, ça veut dire que les interférences sont constructives, mais donnent une amplitude totale maximale. Donc Ça ça peut te faire penser par exemple à l'expérience des fentes Jung. C'est une expérience que tu as sûrement faite en TP. Donc, tu fais passer donc, euh, tu as une source laser, tu as un obstacle avec deux fentes, et tu as une figure d'interférence sur un écran avec différentes tâches et souvent on s'intéresse à la tâche centrale, qui est la plus lumineuse. Voilà. Et les tâches euh, annexes, donc les tâches euh, à côté de la tâche centrale, sont... c'est aussi des interférences constructives, mais euh, c'est des tâches qui sont moins lumineuses. Alors, La tâche centrale, en fait, il faut que tu saches que ça correspond à k égale 0. Et plus tu augmentes dans les tâches, plus k augmente. k égale 1 pour la deuxième tâche, k égale 2, etc. k égale 0, ça correspond vraiment aux interférences constructives on pourrait dire maximale totale pour lesquelles on a une, du coup, une, une intensité lumineuse maximale. Voilà. Bon. Intensité, le, le raisonnement qu'on fait pour l'intensité lumineuse, on peut le transpose, transposer pour l'intensité sonore. Donc du coup, si tu as des interférences constructives avec k égale 0, dans notre cas à nous, dans le cas de l'exercice, on peut dire que l'intensité sonore est du coup maximale. voilà. voilà pour le petit raisonnement. Alors les interférences constructives, je te les ai mises là, bon, on n'en avait pas parlé avant. Donc... Voilà. Alors maintenant, on va passer à la deuxième grosse question de, de l'exercice, la question 7, avec la petite phrase qui fait peur en dessous. Déterminer de quelle distance minimale doit se déplacer le musicien pour que le son entendu ait une intensité minimale. Alors cette fois, on veut qu'elle soit minimale. Donc tu vois, maximale, c'est plutôt interférence constructive et minimal c'est plutôt interférence euh, destructive, dont on a déjà parlé avant. Donc en fait, la tête ici, enfin la tête, le, le musicien, doit se déplacer d'un côté, ou de l'autre d'ailleurs, d'une certaine distance, euh, pour arriver sur une zone, sur un point en fait, d'interférence euh, destructive. Voilà. Donc là, on va prendre le premier point, c'est-à-dire il va pas se déplacer, de... déplacer jusqu'à ce qu'il atteigne le premier point d'interférence destructive. Alors, tu vois qu'à un moment donné, si tu veux calculer une distance, bon, du coup, il va falloir faire un calcul, et comment euh, faire apparaître cette distance Et en même temps, la notion d'interférence destructive, ben, il va te falloir utiliser une petite formule qui est associée aux interférences destructives, que je vais te remettre sur l'énoncé, le... sur là sur le sujet, sur le, la copie, pardon. Alors, qu'est-ce que tu connais comme euh, formule associée aux interférences destructives donc, Tu vois, je t'ai mis pour que le son, donc ça c'est ce que je viens de dire. Et euh, donc, on a un point d'interférence destructive, c'est-à-dire que, donc, tu vois, pour les interférences constructives, on avait delta égale k lambda, les destructives, on a delta égale k plus 1,5, k plus 0,5 lambda. Donc, ça, je te l'ai remis ici parce que c'est du cours. Et on va partir de là, en fait, pour faire apparaître notre... Donc, la distance qu'on cherche. Cette distance qu'on cherche, elle va apparaître dans la... la différence de marche. Alors, avant de partir sur le calcul, il faut quand même, enfin à mon avis, hein, c'est pas mal d'introduire de... deux, trois trucs et de faire un petit schéma comme ça, ça. enfin En tout cas, ne pas faire de schéma pour ce, pour ce calcul-là, je trouve que c'est un peu... un peu risqué. Alors, on va déjà appeler X la distance qu'on cherche, c'est-à-dire la distance de laquelle doit se déplacer le musicien pour avoir cet effet d'interférence destructive, et un petit schéma pour modéliser la situation. Donc ça, c'est la position initiale du musicien. Là, il a bougé d'une distance x vers le haut-parleur 2. Donc tu vois, il était d'abord initialement à une distance d euh, des deux haut-parleurs, donc de HP1 et de HP2. Comme il a bougé de x vers le HP2, ben en fait, sa nouvelle distance par rapport à HP1, c'est d plus x et sa nouvelle distance par rapport à HP2, ben c'est d-x. Okay maintenant, la différence de marche qu'on a ici, ben ça va être la différence entre cette distance et cette distance, donc d plus x, moins -X. d-x. Là, on le voit bien avec le schéma. On va passer au calcul. Hop, je vais aller ouais, jusque-là. Alors, il y a une petite remarque ici que je mettrai après. Voilà. Donc là, on va repartir de ce qu'on a dit. Interférence destructive, donc ça, ça ne bouge pas, c'est ce qu'on a dit avant. Maintenant, de là à là, on va avoir besoin de deux choses. Donc, delta, on va la remplacer par d plus x moins d' moins x, ce qu'on a vu sur le schéma. Et attention, delta, différence de marche. donc il y a la valeur absolue. Parce que si tu avais fait d-x moins -D d-x, bah, tu aurais trouvé un résultat négatif, du coup. Pour ne pas faire enfin, la différence de marche, on veut toujours qu'elle soit positive pour sa valeur absolue. Et on a aussi remplacé lambda par c fois t. Donc ça, c'est une formule du cours euh, que je t'ai remise là. Voilà, cela il faut la connaître aussi. Euh, là, de là à là, alors deux choses, on a enlevé les parenthèses. Ici, donc d plus x, ça, ça bouge pas. Par contre, là, tu as un moins devant, donc ça donne moins d plus x. Attention, ce signe-là, il devient plus. À droite, tu remplaces t par 1 sur f. Donc ça, c'est une formule que je t'ai C'est la même que tout à l'heure. f égale 1 sur t, mais dans l'autre sens. Du coup, je l'ai remise. Donc ça fait c fois 1 sur f. Donc c sur f, OK C'est pareil. Je peux te mettre une petite remarque, mais je pense que c'est OK. C fois 1 sur f égale c sur f. Bon. Voilà. Et donc, de là à là, bah c'est presque fini, parce que d moins d, ça fait 0, donc les d se simplifient. x plus x, 2x. k plus 1 demi, c sur f, ça ne bouge pas. Et pour finir, toi tu veux x, hein, je te rappelle, c'est la distance, le, le déplacement de, du musicien. Là, tu as 2x, donc tu divises par 2 de l'autre côté. Donc ça te fait c sur 2f. Voilà. Et tu obtiens l'expression littérale de x. Donc tu peux passer à l'application numérique. Voilà, pour faire cette application numérique, bon, tu dois te demander quelle valeur on prend pour, euh, quelle valeur on prend pour k. En fait. euh, alors, là, il faut bien voir que... Il faut bien voir que quand tu... Euh, tu veux que x soit minimal, d'accord Donc il faut regarder le lien que tu as entre x et k. C'est-à-dire que là, quand k dit augmente, x augmente. Okay Donc quand k diminue, x diminue. Tu vois qu'ils ont le même sens de, de variation. Bon, du coup, si tu veux que x soit minimal, ben, bah, tu vois, x minimal, il faut aussi que k soit minimal. Et k minimal, la valeur minimale de k, c'est 0. Donc on va prendre k égale 0. C'est pour ça qu'ici on prend 0 dans l'application numérique, tu vois 0 plus 1,5, alors C on le remplace par 340, c'est donné dans l'énoncé, et F par 1000, pareil c'est donné. Alors, tu peux regarder, on trouve 8,50, 10 moins 2 mètres, moi je l'ai passé en centimètres. Voilà, fais attention aux chiffres significatifs, ici t'en as, alors le 0 il compte pas, le 1,5 non plus, et le 2 non plus parce que c'est des constantes, c'est pas des mesures, et dans le 340 t'en as 3, et dans le 1000 en as 4, donc tu es limité par 3. Bon bah écoute, on est arrivé euh, finalement euh, à la fin de cet exercice, Donc moi je vais, je vais arrêter le chrono. Hop tu vois, on a mis, on a mis combien Alors 30k, à peu près de 35 minutes, finalement on n'a pas trop dépassé les, les 30 minutes, bon là, faut voir, il faut, faut que tu regardes, tu peux, tu peux voir combien de temps toi tu, tu mets euh, à faire cet exercice chez toi tranquillement, essaie de pas dépasser 45 minutes. Mais 30 minutes, à mon avis, c'est un peu de un peu juste quoi. Voilà, donc tu vois, globalement on, a fait, euh, globalement, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pages. Euh, là, tu peux diviser par deux en termes de longueur, donc toi, ça devrait te prendre 3,5 pages, 3 pages et demie, 4 pages, on va dire une copie double, à peu près. Bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a été utile, et moi, bah d'ici la prochaine vidéo, je te dis à bientôt, et surtout n'oublie pas, pour progresser vite, il faut bosser tranquillement. Ciao